Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée qui vous aidera à apaiser vos douleurs de migraine ou de céphalée. La migraine, cet étau qui enserre la tête, qui l'alourdit, modifiant nos sensations corporelles et amenant des symptômes comme l'envie de vomir, l'hypersensibilité aux odeurs, à la lumière ou au bruit. Qu'elle soit hormonale ou attenante à un trouble neurologique ou encore une pathologie particulière, la migraine gâche la vie, elle isole. Elle est une souffrance sourde face à laquelle on se trouve régulièrement en position d'impuissance, voire de vulnérabilité. Ces causes pouvant être très variées et parfois même impossibles à identifier, Trouver la bonne solution pour l'apaiser devient compliqué. Le besoin d'être dans le noir et le silence, de se couper du monde et de la vie, reste souvent la seule solution. Mais pourquoi laisser monter la crise migraineuse Car il est possible d'agir d'une façon préventive. Après tout, ne dit-on pas mieux vaut prévenir que guérir Avec cette méditation guidée, je vous propose d'apaiser votre douleur, de l'atténuer avant même que la crise apparaisse. Je vous propose de faire redescendre votre niveau de douleur, pour qu'en état d'alerte, vous puissiez agir rapidement, pour ne plus avoir besoin de vous couper de votre vie. Cette séance ne remplace aucunement un accompagnement médical ou un traitement médicamenteux. Je vous invite bien entendu à consulter votre médecin traitant si les crises de migraine étaient fréquentes. Si vous possédez la bougie SOS migraine et le masque associé, je vous propose d'allumer votre bougie pour que ces senteurs de menthe, de lavande et de camomille commencent à apaiser votre système nerveux et vous apportent de la fraîcheur. Déposez ensuite votre masque froid sur vos yeux et votre front et prenez le temps de vous installer confortablement. Je vous laisse tout le temps nécessaire pour trouver votre position. Si vous vous allongez, prenez soin de relever légèrement votre tête. Pour éviter les points de pression supplémentaires au niveau du crâne. Ainsi installé dans une position agréable et sans tension. Commencez par observer votre corps à ressentir sa place dans la pièce où vous êtes installé, à ressentir sa position sur le support qui vous accueille, à ressentir tous les points d'appui en contact avec ce support. Peut-être l'arrière de la tête, les épaules et le dos, le bassin, l'arrière des jambes, les talons et peut-être les pieds. Prenez une inspiration lente et douce pour gonfler le ventre et les poumons et souffler en douceur pour évacuer les tensions que vous pouvez vivre et retrouver votre respiration naturelle. Commencez par observer votre corps. Imaginez qu'il soit rempli d'une fumée sombre comme un brouillard épais, opaque qui obstrue votre boîte crânienne, vos membres, votre tronc. Puis Portez votre attention sur votre zone douloureuse au niveau de votre tête. Vous ne faites que l'observer sans l'éveiller davantage. C'est un peu comme si vous étiez au-dessus de vous-même pour localiser votre douleur. À présent, laissez se poser sur votre tête un rayon de lumière blanche. C'est une lumière purifiante et calmante. Elle entre directement par le sommet de votre crâne, pour venir nettoyer l'intérieur de votre boîte crânienne, dans les moindres recoins. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette lumière blanche emporte avec elle ce brouillard, cette fumée noire. Et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, elle évacue cette fumée, cette opacité qui alourdit votre tête. Nous allons utiliser ce processus ensemble grâce à votre souffle et à votre capacité de visualisation. Cette lumière blanche est comme un souffle purifiant, apaisant. En suivant mes indications, vous allez pouvoir nettoyer toute votre boîte crânienne. Et vous allez d'abord vous focaliser au sommet de votre crâne, à l'intérieur de votre tête. À mon signal, vous inspirerez en imaginant augmenter cette lumière blanche vous retiendrez votre souffle trois secondes en imaginant que cette lumière tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis vous soufflerez tout en douceur en imaginant qu'elle emporte avec elle ce brouillard opaque cette fumée qui pollue votre tête c'est à vous Inspirez en imaginant augmenter cette lumière. Retenez votre souffle. Et soufflez lentement par la bouche pour nettoyer cette zone, pour la rendre totalement claire. C'est très bien. amenez votre attention sur le côté gauche de votre crâne, puis inspirez en faisant monter le niveau de lumière, bloquez votre souffle en imaginant qu'il nettoie cette zone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et soufflez lentement pour dégager toute cette partie de votre crâne. Bien récupérer tranquillement. Faites le tour de vos ressentis. Peut-être que le haut et le côté gauche de votre crâne sont à présent plus légers. Continuons si vous le voulez bien. Déplacez votre attention à l'arrière du crâne, tout au fond de votre boîte crânienne. Vous inspirez en augmentant la lumière, retenez votre souffle quelques secondes en faisant tourner ce souffle en sens inverse des aiguilles d'une montre, et soufflez lentement par la bouche pour nettoyer toute cette zone, pour la dégager de ce brouillard opaque. Reprenez votre respiration naturelle. Ressentez l'espace qui se fait dans votre crâne. La libération des zones tendues, comprimées. votre attention sur le côté droit de votre crâne, et puis vous inspirez, vous retenez le souffle, vous nettoyez cette zone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et vous soufflez lentement pour le faire tourner dans le sens de la rotation horaire, toute cette partie de votre boîte crânienne et relaxe. Bravo C'est très agréable, n'est-ce pas de sentir votre tête se libérer peu à peu Maintenant, amenez votre attention dans votre crâne, dans vos sinus également, puis inspirez calmement, doucement, retenez votre souffle, nettoyez cette zone et soufflez calme. la dégager totalement. C'est comme si vous souffliez à l'intérieur de votre crâne sur de très gros nuages noirs pour les pousser, pour les évacuer en direction du sol. Prenez conscience de votre tête, relâchez, libérez de la pression. À présent, laissez cette lumière blanche scanner votre visage pour le détendre et pour diminuer encore un peu ce niveau de fumée noire pour le faire redescendre dans votre cou, la lumière blanche relâche votre front, vos sourcils, vos yeux, prenez le temps de relâcher tous les petits muscles du contour de vos yeux comme si vos globes oculaires flottaient dans les orbites relax laissez la détente aller dans les ailes de votre nez dans vos joues mâchoire à l'intérieur de votre bouche, dans votre cou. Imaginez votre tête à présent et votre visage devenu totalement blanc. Prenez conscience de votre tête et votre visage, parfaitement relâchés. Et vous continuez à faire descendre ce niveau de brouillard vers le sol, vers vos pieds. Grâce à vos inspirations profondes et douces, vous augmentez la lumière blanche, et grâce à vos expirations lentes et profondes, vous poussez cette fumée noire dans votre buste. Votre cou et votre nuque se relâchent. Et vous amenez cette lumière blanche dans vos épaules, et vous imaginez qu'au fil de vos respirations, vous la poussez dans le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets. Sur une dernière respiration, toute cette fumée sombre ressort par la paume de vos mains et le bout de vos doigts. Vos bras et vos mains sont ainsi relâchés, totalement détendus. Nettoyez, continuez, continuez de pousser cette fumée à l'extérieur de vous, vos inspirations font redescendre ce brouillard, cette fumée dans votre poitrine qui se relâche. Lumière blanche nettoie vos côtes, chacun de vos organes, descend dans votre ventre, puis dans tout votre dos. Elle nettoie votre colonne vertébrale. Étage après étage. De vos cervicales jusqu'à la pointe de votre coccyx. Tout le haut de votre corps est à présent rempli de lumière blanche. Et la fumée, le brouillard se concentre à présent dans votre bassin et dans vos jambes Sentez la différence entre le haut de votre corps et le bas de votre corps Ressentez ce contraste entre la légèreté et la lourdeur Prenez conscience du haut de votre corps totalement relâché, agréablement détendu. Et continuez de faire descendre ce brouillard. Votre respiration se calme devient de plus en plus profonde et vous poussez à présent ce brouillard opaque dans vos hanches vous nettoyez tout votre bas-ventre votre périnée et ce brouillard descend dans vos cuisses La lumière blanche s'installe peu à peu à sa place, elle le pousse dans vos genoux, dans vos mollets puis vos tibias, dans vos chevilles. Expiration. à présent vous imaginez que tout ce brouillard ressort par le dessous de vos pieds et le bout de vos orteils ressentez le bas de vos jambes parfaitement nettoyé, purifié, détendu, prenez conscience de votre corps tout entier dans sa globalité, parfaitement relâché, débarrassé de toute ces impuretés qui pouvaient créer ces sensations désagréables. que vous êtes allongé sous un arbre au milieu d'un champ de menthe. La lumière est très douce dans cet endroit, filtrée par les branches qui vous abritent. Laissez venir à vous les odeurs de menthe sauvage, fraîche, apaisante. Ressentez la présence de la menthe et de l'herbe sous votre corps. Peut-être pouvez-vous la toucher du bout des doigts, la sentir sous vos pieds, sous votre tête, Observez les couleurs, le bleu du ciel que vous pouvez voir à travers les branches et les feuilles de cet arbre majestueux, le vert des feuilles, le vert de cette menthe qui emplit totalement cette image. Les sons de la nature, peut-être une légère brise d'été, le chant des oiseaux, peut-être un ruisseau qui coule au loin. Accueillez en vous. Ces sensations agréables que génère cette image mentale Calme Sérénité Tranquillité Puis vous allez Portez vos mains sur votre poitrine et vous allez inspirer pour faire monter en vous ces odeurs de menthe, ces bruits de nature très agréables. Retenez votre souffle quelques secondes, fixez ces ressentis et soufflez en douceur pour les diffuser à l'intérieur de vous. Ressentez cette fraîcheur anesthésiante qui s'installe dans votre tête. Puis recommencez de nouveau pour fixer cette fraîcheur dans vos bras. Inspirez, faites monter en vous cette odeur de menthe, fixez-la dans vos bras puis dans vos mains, et soufflez, diffusez-la, laissez-la s'installer en vous. C'est très bien, bravo. Installez maintenant cette fraîcheur anesthésiante dans votre cou, votre dos et votre thorax. Inspirez, laissez monter cette odeur de menthe. Retenez votre souffle et soufflez par la bouche en douceur pour diffuser en vous cette fraîcheur anesthésiante relaxante à présent fixez ces sensations très agréables d'apaisement, de fraîcheur dans votre ventre et votre bassin. Inspirez en douceur, retenez votre souffle quelques instants, et soufflez pour diffuser la fraîcheur et le calme dans le ventre et le bassin. le haut de votre corps, calme, sans tension, sans douleur. Enfin, installez cette fraîcheur apaisante, cette odeur de menthe dans vos jambes. Votre souffle, puis expirez tranquillement pour la diffuser jusqu'au bout de vos orteils. Bravo. Prenez conscience de votre corps tout entier, détendu, apaisé. pour terminer d'amener vos mains tout en douceur sur votre crâne à mon signal vous inspirerez en gonflant votre ventre vous retiendrez votre respiration en vous disant mentalement j'ai apaisé ma douleur je suis très calme, puis vous expirez lentement pour fixer ce message positif à l'intérieur de votre tête. C'est à vous, inspirez, retenez votre souffle et dites-vous, j'ai apaisé ma douleur, je suis très calme et soufflé. Inscrivez, gravez ce message dans votre tête. Puis relâchez vos bras. Retrouvez votre respiration naturelle. conscience de votre capacité à apaiser votre douleur. Vous pouvez faire appel à cette capacité dans votre quotidien, à chaque fois que vous en avez besoin. Imaginez-vous, pour aujourd'hui demain, dans quelques jours, avec cette même sensation de bien-être, cette sensation de légèreté, de corps et de tête totalement libérés, et laissez venir en vous, sourire intérieur, un sourire de satisfaction, de victoire sur la douleur. Il est maintenant temps de revenir à votre réalité. Pour cela, vous allez pouvoir bouger lentement vos pieds